Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous continuons de parler du site internet et plus précisément de menu accordéon. Nous avons déjà fait un joli parcours dans la présentation de cet élément. Je vous invite à aller regarder les, pré les précédentes présentations. Ok, Aujourd'hui, nous continuons avec la partie accordéon elle-même. Donc, Je vais cliquer dessus, ou plutôt, comme on a dit, je clique là pour ouvrir. Je fais clic droit dessus pour avoir toutes les fonctionnalités. On a déjà parlé de pas mal d'éléments, on a parlé euh, la dernière fois des, des bordures hein, de conteneurs et puis de rayon de coupe euh, le rayon du conteneur. Aujourd'hui nous continuons avec euh, déjà on va continuer avec euh, on va parler un peu du rayon de conteneur encore avant de avant d'aller parler de la suite. Donc pour ce qui concerne le conteneur, on a dit que c'est ça le conteneur et qu'on peut changer son rayon de courbure ici. Donc si je mets par exemple là, ici je mets du 50 euh, vous allez remarquer que ça a changé. Donc je peux faire ça pour tout de manière à ce que ça soit un peu plus différent. ok Donc on continue euh, Je peux changer le titre. Donc c'est important quand même que vous mettiez le titre qui vous correspond. Actuellement c'est accordion et, et, et item etc c'est parce que vous voulez marquer vous allez mettre votre titre le titre que vous souhaitez on va dire mon titre mon titre principal. OK. Comme vous voulez. Euh, vous remarquerez qu'il y a une icône ici. Donc ça veut dire que vous pouvez ajouter des icônes hein, sur votre euh, sur, sur le bouton de, de l'accordéon si vous le souhaitez. Euh, on, pour le faire, descendez en bas. Vous avez cliquez là pour afficher les icônes. Et vous choisissez l'icône en fait qui vous correspond. Soit en lançant une recherche en anglais ou en regardant vous-même manuellement l'icône qui, qui vous correspond. Une fois que vous avez mis votre icône, donc là, du coup, alors, je retourne. Je pense que je ne suis plus sûr, sur mon menu. Je retourne dessus. Donc, une fois que vous avez mis votre icône, vous pouvez décider si votre icône doit être à, à droite ou à gauche. Actuellement, c'est à droite. Si je le mets à gauche, vous voyez, ça se met de l'autre côté. Donc, vous pouvez choisir l'endroit où ça doit être. Et aussi, vous pouvez travailler sur le texte de sur le texte de votre titre hein. euh, vous choisissez le type de, de police hein. vous choisissez la taille de la police sur PC, sur mobile et ça c'est des ça c'est des choses que vous pouvez modifier la couleur aussi hein, vous, pouvez, hein, vous, pouvez, vous pouvez travailler sur ça si je mets par exemple du jaune ça donne ça ok. et euh, si je veux que ça soit un peu plus hein, là c'était gras déjà, je suis des et si je veux que ce soit gras, si je veux que ce soit incliné, justifié sur le côté, centré, etc. C'est des choses que je peux faire. Okay. À part ça, vous avez euh, les, les balises. Les balises, je vous avais dit que c'est pour les traçabilités, hein, pour le, tous les autres éléments. À part le texte, pour tous les autres éléments, c'est pour la traçabilité. On n'en parle pas dans cette euh, présentation. Euh, on pourra revenir là-dessus plus tard. Avancé, menu avancé, on en avait déjà parlé quand on parlait du, de, du groupe d'accordéon. C'est pour superposer, reculer les éléments, c'est pour les couches. Quand vous avez euh, des éléments qui se superposent, vous pouvez utiliser ça pour les défaire, okay, pour les séparer. Donc ça, c'est ce qui concerne euh, le, bouton, le bouton accordéon. Dans, dans une prochaine présentation, on continuera hein, de parler hein, des, des autres éléments, des autres aspects liés au, au menu accordéon. Si vous aimeriez créer votre site internet, euh, nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site web www.fr. Une enfin, fois que vous êtes dessus, euh, dessus, vous scrollez vers le milieu de la page. Vous avez un bouton, je commence ma formation. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte de formation gratuite et sur votre compte, vous aurez des ressources pour euh, créer votre site internet. Vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger hein, gratuitement pour pouvoir créer votre site internet. Et si vous avez des questions, posez-les. On est là pour vous aider. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux hein, Facebook, euh, Instagram, euh, Youtube euh, et LinkedIn. Et d'ici là, on se retrouve euh, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine présentation bientôt. Bye bye.